c'est parti. C'est parti. Bonjour à tous, euh, je vais vous parler d'architecture euh, hexagonale. Euh, je vais commencer par présenter le concept, euh, faire une petite aussi, euh, explication sur comment on met ça en place dans un projet tout neuf. On va aussi voir un exemple d'implémentation, et c'est ce qui va un petit peu driver toute la présentation. Et enfin, à la fin, on verra pour essayer d'élargir un petit peu le spectre au-delà de, du simple exemple et d'aller un petit peu plus loin. Donc je, je vais me présenter tout d'abord, donc je suis Frédéric Blanc, ça fait 20 ans que je fais du PHP et je suis lead dev chez SAFTY, donc j'ai déjà fait la présentation de l'entreprise ce matin, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vais faire du coup très court, on recrute encore des leads, des, des dev back et des decks front. On cherche surtout des gens sympas, on ne va pas se le cacher. Donc voilà, rejoignez-nous et je vais revenir à mon sujet. Alors le problème qu'on rencontre souvent quand on, quand on discute à la machine à café ou entre et d'eux ou en vivant un, un, un coup, on se dit bah tiens il y a tel, tel nouveau framework, cette nouvelle version elle a l'air trop bien, il y a plein de features qui nous intéresseraient. Ou alors on dit ah regarde cette nouvelle API qui vient de sortir, elle pourrait vraiment répondre à nos besoins, Ça nous éviterait de stocker tout en, en local. Ou alors ah ouais regarde telle tel nouvelle euh, libre va pouvoir nous permettre de remplacer celle qui est complètement dépréciée. Et, euh, et en général la réaction de la personne en face c'est un va réfléchir un petit peu sur le temps que ça mettrait à, à être remplacé. Et on se dit bon mais laisse tomber euh, vu le temps qui est tout ce qu'il faut réécrire, on va pas le faire. Et c'est quelque chose qui peut se passer d'un point de vue technique, mais parfois aussi, sur, dans certaines boîtes, on peut avoir le problème au niveau métier. Et, euh, et c'est là que ça commence à être beaucoup plus problématique. Introduire une nouvelle feature peut devenir un petit peu plus costaud, un petit peu plus compliqué par rapport à tout l'écosystème qui avait été mis en place autour. Donc pour ça, en général, le réflexe qu'on va tous avoir en tant que développeur, c'est de se dire, bah, en fait, ce n'est pas compliqué. Je vais organiser mon application sous forme de petites briques que je vais pouvoir changer euh, au fur et à mesure de, de, des années qui vont passer ou des nouvelles livres qui vont sortir. Il suffira de remplacer une petite brique et puis voilà, ce sera, ce sera le bonheur. En général, ça marche bien au début, ça marche bien en temps, ça, ça dépend de la discipline de l'équipe. Et il arrive toujours au moment où ben, la brique s'est un petit peu habituée, à s'est du dessus ou celle du dessous, ont fini et ont finit par s'attacher. Et s'il faut les séparer, ben, c'est un peu le drame. Ça, on l'a tous vécu, moi le premier. L'architecture hexagonale, ça demande une autre approche pour ce problème-là. Et en fait, on va repartir sur cette histoire de port que vous avez tous sur vos ordinateurs portables. Et on va dire, tiens, finalement, quand j'utilise une nouvelle device pour mon ordinateur portable, il suffit que je la branche sur le port qui va, qui va avec. Donc, par exemple, si j'ai un truc USB à brancher, je le branche sur mon port USB, tout va bien. Et au pire, il suffit de rajouter un adaptateur entre les deux, et je peux se brancher sur, sur un port qui existe. C'est exactement ce principe-là qu'on va reprendre dans l'architecture hexagonale, euh, et on va l'appliquer cette fois-ci à notre code. Donc, la première chose qu'on va voir, et donc c'est représenté sur ce schéma-là, c'est qu'on va essayer d'isoler dans notre code euh, la partie qui est dédiée au métier, qui est le plus important, qui est vraiment est ce qu'il faut, qui, qui survive à tous les changements qu'on peut faire d'un point de vue technique. Et ça, on va le mettre dans, dans un paquet qu'on va appeler le domaine. Donc, le domaine, c'est le métier en anglais. Et on va isoler ce métier, ce truc-là qui est le plus important dans notre application. Et on va l'isoler et le mettre à l'abri de tous les changements qu'il pourrait y avoir auto Et tout le auto justement, on va appeler ça infrastructure. Et c'est là qu'on va pouvoir prendre toutes les décisions techniques, faire tous les changements au point de vue complètement transparent qu'on va pouvoir faire dans, dans l'application. On va l'isoler tout autour. Donc, c'est ça l'architecture hexagonale. On va en plus, euh, souvent parler de gauche et de droite dans l'architecture hexagonale. Donc, ici, sur le schéma, on va, on va voir qu'on va mettre sur la, plutôt sur la gauche, toutes les choses de l'infrastructure qui sont des points d'entrée. Donc, on va voir tout ce qui vient du web, tout ce qui est lancé en ligne de commande, les tests aussi, on va les voir comme des points d'entrée. Et sur la partie gauche, sur la partie droite, pardon, on va avoir tout ce qui est de la gestion de fichiers, de la gestion d'écriture, d'appels réseau, ce genre de choses. Et on va pouvoir faire la communication entre les deux, entre l'infrastructure qui est tout autour et le domaine qui est à l'intérieur. Mais les communications qui vont se faire vont aussi être protégées. Et on va réutiliser, en fait, le système de port dont on vous parlait tout à l'heure. En fait, on va, dans le métier, décrire des ports sur lesquels les choses extérieures vont pouvoir venir se connecter. Et les choses extérieures, soit elles sont déjà compatibles avec ce port et vont se plugger en direct, soit elles ne le sont pas complètement. Et dans ce cas-là, on va rajouter une partie qu'on va appeler des adapteurs, qui vont permettre de convertir en fait les choses qui sont demandées par le métier vers quelque chose qui est un petit peu plus technique. Donc voilà, l'architecture hexagonale, c'est juste ça. Maintenant, on va détailler un petit peu plus les choses et... Euh, et voir en détail. Donc, déjà, quels sont les avantages de, de cette architecture hexagonale La première, c'est qu'on va pouvoir repousser dans le temps toutes les décisions d'infrastructure. Parce qu'on le sait tous, on est tous passés par là. Prendre les bonnes décisions de quelle est la bonne base de données, quelle est le bon euh, architecture de serveur, etc. Qu'il va falloir mettre en place sur notre application, le faire dès le début du projet. Ben, on sait que c'est toujours des mauvaises décisions qui sont prises à ce moment-là, puisqu'on n'a pas encore tous les éléments. On ne sait pas vraiment comment l'application va évoluer. On n'a pas encore tout euh, tout mis à l'épreuve de la réalité. Donc, ce n'est pas le bon moment de prendre les décisions. Donc en, en ayant la possibilité de repousser à plus tard les décisions d'infrastructure, ben, on va pouvoir prendre les meilleures décisions euh, dans le temps. Et donc, ça, c'est le premier avantage que va nous donner l'architecture hexagonale. Deuxième avantage qui est un petit peu lié, c'est qu'on va pouvoir faire des démos plus rapidement. Tout simplement qu'on ne se préoccupe pas de toute la partie infrastructure, on ne va pas se préoccuper par exemple de tout ce qui est accès à bases de données, tout ce qui est accès euh, à des API extérieures, des choses comme ça on va s'économiser tous ces développements-là et tous ces temps de réflexion et d'apprentissage qui peuvent en découler. Et on va pouvoir se concentrer beaucoup plus sur c'est quoi notre métier, quel est le rôle que peut jouer notre application. Et du coup, on va pouvoir faire une démo beaucoup plus rapidement parce qu'on n'aura pas à implémenter euh, une à une API ou des choses pour faire nos démos. Autre chose aussi, et ça on va revenir du coup à, à la, au constat de départ, à la problématique de départ, c'est qu'on va pouvoir faire plus facilement des montées de versions de nos frameworks et de nos libs. Parce qu'en fait, on les a isolées et on sait qu'elles ne vont toucher au métier qu'à travers des ports qui ont bien été définis. Et on sait qu'on va pouvoir monter de version sur ces choses-là sans avoir d'impact sur la partie essentielle pour l'application, qui est la partie métier, qui est celle qu'on va vouloir préserver à tout prix. Et une dernière chose, et qui est liée aussi au fait d'avoir isolé chacun des composants extérieurs, c'est qu'on va pouvoir facilement basculer sur de nouvelles libres, on va pouvoir faire des essais, et on va juste faire en sorte qu'elle soit capable de se brancher sur un des ports du métier, et on va pouvoir tester cette, euh, cette nouvelle libre Alors on peut la tester en dev, mais on, aussi on peut commencer à la déployer sur quelques fonctionnalités en particulier, en se disant, bah, sur telle et telle euh, fonctionnalité, je vais utiliser une nouvelle API que j'ai découverte, qui serait plus, euh, plus euh, qui serait mieux pour euh, mes besoins. Et du coup, je vais brancher au fur et à mesure les services, les uns après les autres, de, sur cette nouvelle API. Ça me permet de faire une transition beaucoup plus euh, simple et surtout d'avoir le retour aussi des utilisateurs au fur et à mesure que j'utilise ma nouvelle euh, libre, ou mon nouveau service API ou des choses comme ça, je vais pouvoir attendre d'avoir un petit peu de retour sur une des fonctionnalités avant de commencer à le déployer progressivement sur tous les autres euh, composants. Et enfin, et un des plus importants aussi dans, dans cette architecture-là, on va pouvoir euh, de manière plus facile écrire des tests, et surtout des, des tests qui couvrent beaucoup plus de périmètres dans l'application. C'est en fait, on l'a vu tout à l'heure dans le schéma, les tests, on va les voir comme des points d'entrée possibles, comme une requête web, comme une ligne de commande. Un test, ça va être aussi un point d'entrée euh, par rapport à donner des ordres au métier. Et donc, en ayant cette possibilité de, de rajouter des tests à ce niveau-là, on va pouvoir faire des tests unitaires sur tout un ensemble de choses, puisqu'on rentre comme un des points d'entrée possibles dans l'application. Et en fait, la seule chose qu'on va euh, moquer, qu on va, ou alors qu'on va faire des implémentations spécifiques aux tests, ça va être toute la partie qui était à la droite du schéma, c'est-à-dire tous les accès, base de données, API extérieure, fichiers, tout ce que vous voulez. Et donc, en moquant toute cette partie-là, ou la remplaçant par des briques qu'on va développer exprès pour les tests, mais ça nous permettre de faire des tests unitaires sur un large panel de classes, de méthodes, et ça va et ça nous permettre de faire tout ça de manière beaucoup plus automatise et surtout beaucoup plus rapide. Attention par contre... Euh, L'architecture hexagonale, bien sûr, comme pour toutes les architectures, c'est quelque chose qui ne s'utilise pas partout. Il faut bien sélectionner donc, les, euh, les applications pour lesquelles on va utiliser cette architecture et celles pour lesquelles on ne va pas l'utiliser, euh, parce qu'il y a plusieurs désavantages. Le premier de ces désavantages, ben, il est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est comme il va falloir écrire ses ports, comme il va falloir écrire les adaptateurs, mais forcément, ça fait un peu, petit peu plus de code que si on n'était pas dans ce type d'architecture. Deuxième point. On a aussi beaucoup d'outils qui génèrent du code pour nous habituellement qu'on ne va plus pouvoir utiliser, ou en tout cas plus à 100% de leur possibilité. Quand je dis ça, pour prendre un exemple concret, je pense au Maker par exemple de Symfony qui a pour exemple généré pour nous des classes, on ne va peut-être plus pouvoir l'utiliser pour certaines parties de notre code, ou en tout cas pas tel qu'il était prévu au départ, puisqu'il est prévu pour fonctionner dans un environnement particulier que nous on va changer dans cette architecture hexagonale. Donc voilà, donc il va falloir se dire, ok, euh, je suis en... Euh, je suis parti pour faire des sacrifices, pour sacrifier quelques points, pour gagner de l'autre côté tous les avantages qu'on a vus juste avant. Ce sont surtout les avantages qui sont liés au long terme, qui sont quelque chose qu'on va gagner du temps sur l'avenir. On va dire on va pouvoir être plus serein sur notre application. Donc On va essayer de réserver cette architecture-là à des applications qui sont soit déjà complexes, où on sent qu'elles vont le devenir très rapidement. Donc Pour être plus concret là-dessus, pour se décider plus facilement, qu'est-ce qu'une application complexe et comment et on sait qu'elle va le devenir ou pas en général, on va essayer de se dire, ok, est-ce que cette application-là, elle est cœur de métier pour mon entreprise Est-ce que c'est vraiment le métier de mon entreprise de s'occuper de cette application-là Si ce n'est pas le cas, les gens peuvent se poser la question, est-ce qu'on ne prend pas le logiciel qui existe sur le marché Mais si on a quand même envie de développer quelque chose maison, on ne va peut-être pas euh, se lancer dans une, dans une architecture hexagonale. On va peut-être garder les schémas euh, de développement rapide qui nous sont permis grâce aux outils d'automatisation ou des choses comme ça. Par contre, si on voit que notre application est une application vraiment de cadre métier, où on sent que c'est vraiment, on est dans notre domaine, on va vraiment pouvoir en tirer à partir sur le long terme. Dans ce cas-là, on va se lancer, même dès le début, euh, tant pis. On va peut-être perdre un peu de temps sur des petites applications, mais en tout cas, on va se garantir que sur le temps, on sera beaucoup plus serein. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire, même sur des petites applications, à partir du moment où elles sont dans le métier que j'exerce, parce que je sais qu'au moins, ça va me tranquilliser sur la partie montée de version, ne serait-ce que sur ce lib et sur mon PowerPoint. Je vais passer maintenant à l'exemple. J'ai assez fait de théorie pour aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails, il existe déjà énormément de conférences sur le sujet, donc je vous laisserai vous documenter si vous avez besoin de plus de précisions sur la partie théorique. Mais ce qui était important pour moi aujourd'hui, c'est de vous montrer un exemple, un exemple un petit peu concret, qui vous permettrait de voir comment on met à place une architecture hexagonale, en quoi ça consiste en réalité, et surtout me concentrer sur l'architecture hexagonale en particulier. Vous trouverez énormément d'exemples, parce que l'architecture hexagonale se marie facilement avec énormément d'autres techniques, avec du CQRS par exemple, ou de la clean architecture, des choses comme ça. Et donc en général, il y a beaucoup de choses qui sont entremêlées, et il est rare de trouver des exemples qui se concentrent uniquement sur la partie architecture hexagonale. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, et je vous donnerai à la fin, dans la dernière diapositive, le lien vers le, le repo GitHub, qui vous permettra de les voir euh, techniquement dans le code, comment, comment ça s'implémente. Ne vous attachez pas à tout le code qui va être montré aujourd'hui, le plus simple, ça sera que vous alliez voir ensuite le repo. L'exemple, je l'ai fait sous Symfony, d'une part parce que je pense que le public qui est là aujourd'hui est plus concerné par Symfony que d'autres frameworks, aussi parce qu'il s'y prête bien, parce qu'il est très facile à faire évoluer pour aller là-dedans, et surtout parce que je voulais avoir un framework dans votre exemple pour que ce soit quelque chose de plus concret, qui ressemble un petit peu plus à ce que vous faites tous les jours. Et enfin, surtout, euh, l'architecture hexagonale, on l'a vu, ce n'est qu'un concept, donc une méthode, on parlait de port et d'adapteur, c'est vraiment ça, uniquement ça, l'architecture hexagonale. La manière de l'implémenter, il n'y a pas de guide précis, il n'y a pas une recette magique qu'on doit appliquer pour faire de l'hexagonal. C'est vraiment chacun libre à son interprétation de trouver la bonne solution pour faire de l'implémentation euh, de l'architecture hexagonale. Donc ce que je vais vous donner là, c'est vraiment mon interprétation, donc avec des choix que j'ai fait dans, dans l'implémentation, et je vais rentrer plus en détail euh, au niveau du code GDR. Déjà, ce qu'on va viser en termes d'arborescence dans le projet, c'est que dans le dossier SRC directement, on va avoir plus que deux dossiers et uniquement eux. Il n'est plus nécessaire d'avoir d'autres dossiers que eux, pour bien séparer d'entrée de jeu quel est le code qui se rapporte au métier et quel est le code qui se rapporte à de la technique. Ça aura aussi comme avantage que tout nouveau développeur qui va arriver sur le projet, il va voir ces deux dossiers, il va se dire oh là, ça c'est pas une architecture habituelle. Il y a une volonté derrière, il y a quelque chose qui a été fait pour architecturer correctement l'application, et donc ça va forcément pousser au dialogue entre les développeurs, à ce qu'ils se posent un petit peu des questions, et qu'ils rentrent un petit peu dans le détail de comment c'est architecturé. Euh, donc, pour mettre ça en place dans du Symfony, là je pars sur un, un, une application Symfony qui vient d'être installée, quelles sont les trois étapes, vous allez voir que c'est très simple, c'est en trois étapes, comment je transforme mon projet tout, euh, tout vide, en un, un début d'architecture hexagonale. Donc, le premier changement à faire, ça va être de modifier l'autoload dans le Composer. Bien sûr, puisqu'on a séparé hein, vraiment les deux, euh, les deux types de code source. Et bien, du coup, on va le faire transparaître aussi dans l'autoload. Donc, là, dans l'autoload, on va remplacer le app qui avait été proposé par l'installation par défaut de Symfony par directement les deux namespace, domain et infrastructure. Et de la même chose, on va adapter les tests en fonction puisqu'on n'a plus cette histoire de app. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va déplacer le kernel. Donc quand on installe un nouveau projet Symfony, on arrive avec un kernel.php qui va permettre de configurer plusieurs choses, qui est le cœur de l'application, qui va être lancé à chaque, à chaque requête. Et cette chose-là, eh elle est apportée par Symfony. Comme elle est apportée par Symfony, elle fait partie de la partie infrastructure, de la partie technique. Donc on va le déplacer dans le dossier infrastructure, ça c'est le premier point. Là, vous commencez à avoir un petit peu d'interprétation personnelle, c'est que j'ai rajouté un dossier Symfony. L'idée que je mets là derrière, c'est que je vais architecturer toute mon infrastructure autour des composants qui la composent. Et pour pouvoir faire facilement mes montées de version de Symfony, je vais isoler dans un dossier Symfony tout ce qui concerne Symfony. Donc, ce qui fait que le jour où j'ai une nouvelle version de Symfony à mettre en place, je n'ai plus qu'à aller voir ce dossier, et je sais que tout est là, et qu'il n'y a pas d'autres trucs cachés quelque part dans le code. Tout est à cet endroit-là. Donc pour mon kernel.php, je vais le déplacer dans la partie infrastructure Symfony. Donc bien sûr, ce déplacement-là, il a deux effets, et deux choses qu'il faut que je corrige. Un, c'est la manière qu'avait le kernel d'aller chercher le dossier config, dans lequel il a toutes ses configurations. Jusqu'ici, il ne se posait pas trop de questions. Il faisait point, point, config, et puis c'était plié. Il savait où il était. Là, maintenant, on va devoir corriger euh, dans, euh, dans le kernel comment on accède au, au, chemin, au, au config. Pour ça, on va utiliser la, la, la méthode Project DIR, mais ça, je vous laisserai explorer ça dans, dans le repo à la fin. Et deuxième correction, bien sûr, partout où il était utilisé, ce kernel, bah, il faut modifier son namespace tout simplement. Jusqu'ici, c'était APP. Là, maintenant, il va falloir changer pour mettre infrastructure Symfony. Donc ça, c'est à trois endroits. Je vous ai listé ici. et Je vous invite, pareil, à aller voir le repo voir ce que ça donne en réalité. Et dernier changement qu'on fait hein, sur une installation brute, c'est au niveau des services. Bien sûr, dans la découverte de services de Symfony, on va plus se baser sur le juste le SRC dans lequel on va complètement explorer. On va vraiment bien catégoriser les deux euh, catégories qu'on qu avait dites au départ, c'est-à-dire la partie métier et la partie technique. Donc, c'est les deux premiers points que vous allez trouver ici, les deux premiers paragraphes. Et en dernier lieu, bah, vous voyez qu'on va aussi déplacer tout ce qui concerne les contrôleurs. Donc les contrôleurs, bien sûr, on va souvent utiliser l'abstract contrôleur qui est apporté par Symfony. Et donc quand c'est le cas, on va du coup dépendre de Symfony dans ces contrôleurs-là. Donc on va aller déplacer tous les contrôleurs qui utilisent l'abstract dans cette, cette partie qui est infrastructure Symfony et dans le dossier contrôleur pour s'y retrouver plus facilement. Donc c'est vraiment les trois changements que je fais sur la partie service. Et à partir de là, une fois que j'ai fait ces trois étapes, ça y est, j'ai un nouveau projet sur lequel je peux travailler qui est directement en architecture hexagonale. Pour le reste du code, on va répartir dans les deux dossiers dont on a parlé au tout début. Ces deux dossiers, on va mettre des règles en face, en disant ces règles-là, il faut absolument qu'elles soient bien respectées pour tirer parti de tous les avantages de l'architecture hexagonale. La première règle, c'est que on va euh, structurer différemment chacun des dossiers, le contenu, on va le structurer, le structurer différemment. Dans la partie domaine, on va tout organiser autour du métier, c'est-à-dire que les noms de classes, les noms de dossiers, les, euh, tout ce qu'on va utiliser, les noms de variables, etc., tout doit être dans le vocabulaire qui est dédié au métier. Chez Safti, par exemple, on travaille dans l'immobilier. Donc, tout le vocabulaire qu'on va utiliser dans ce dossier-là, domaine, doit se rapporter et doit être compris par quelqu'un qui travaille dans l'immobilier. Si vous travaillez dans le domaine bancaire, ça doit être que du vocabulaire bancaire, BTP, etc. Voilà, à chaque fois, ça doit se concentrer sur c'est quoi votre métier et, euh, du coup, utiliser tous les termes au maximum possible euh, du métier. Par contre, ce domaine-là, on va avoir une règle très stricte, c'est qu'il n'a pas le droit d'utiliser quoi que ce soit de l'infrastructure. On donne cette règle tout simplement pour dire ce code-là, il doit dépendre de rien du tout. Et ce qui est très important, c'est le rien du tout. Là, on exclut tout, y compris le framework qu'on utilise tous les jours. C'est-à-dire que dans ce domaine, vous allez avoir du code PHP pur, sans aucune dépendance et aucune utilisation de quoi que ce soit. On va parfois s'autoriser à des extensions PHP. Je pense par exemple à PHPDS qui est une super extension. On va s'autoriser parfois à utiliser dans le domaine. Mais ça va être vraiment sur des très, très rares cas. Et encore, pour vraiment euh, bien le justifier que c'est une justification. En fait, il faut voir ça comme des extensions qui devraient faire partie du langage de base. Euh, si c'est le cas, dans ce cas là, on peut se permettre de l'utiliser. Après, on va essayer d'oublier toutes les autres dépendances. Et donc, forcément, dans ce code métier, il va arriver des moments où j'aurai besoin d'avoir des accès de base, d'avoir des accès API, d'avoir des accès fichiers. Forcément, il en aura. Alors, je prends un exemple concret, mais si je suis dans un e-commerce et que je vais gérer des produits, je vais avoir besoin à un moment donné de faire des modifications sur mon produit et de les enregistrer. Ça forcément, ça fait partie du métier, ça fait partie de, du code qui sera dans le domaine. Et la partie enregistrement, en fait, on va dire, c'est pas le domaine qui va s'en occuper. Le domaine, il va juste déclarer une interface qui dit j'ai besoin d'enregistrer un produit. Donc pour ça, on va vraiment coder le, euh, une interface, donc interface au sens objet du terme. Et on va dire j'ai besoin dans cette interface qui y ait une méthode save, à qui je passe un paramètre, une classe de type produit, qui est une classe de mon métier, qui est une classe de domaine. Et après, comment c'est implémenté Ça ne me préoccupe pas. Ce n'est pas mon intérêt, ce n'est pas mon cœur de métier de savoir si ce produit doit être enregistré sur disque, il doit être confié à une API ou il doit être enregistré dans une DB. Ça, c'est des choix techniques, ça ne me concerne pas. Donc, Pour tous les besoins du métier, on va déclarer des interfaces. Et enfin, dernier point sur le métier, on va être très strict, on va vouloir un 100% coverage sur notre domaine. Et on peut le faire, puisqu'on a vu tout à l'heure que les tests étaient un point d'entrée Vu comme une requête SQL ou une requête HTTP ou une requête qui vient d'une ligne de commande, on va pouvoir avoir des larges couvertures de code. Donc, on va du coup se mettre comme objectif 100% de coverage sur la partie domaine. Et en plus, ça a une logique, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui doit casser, c'est surtout pas ça. Donc, on veut vraiment avoir un 100% coverage sur, le, sur la partie qui nous intéresse le plus, celle qui rapporte de l'argent à l'entreprise, celle qu'on veut sécuriser. Et sur la partie infrastructure, on va avoir une organisation beaucoup plus technique. C'est là qu'on va se permettre d'organiser les choses autour des composants qui la composent. On va aussi euh, architecturer les choses avec des termes qui sont des termes techniques. C'est là qu'on va retrouver, par exemple, les contrôleurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est là où on va rajouter aussi les commandes, par exemple, les commandes Symfony, ce genre de choses. Toutes les choses qui sont très techniques, c'est là qu'on va retrouver Doctrine. Donc on va avoir sans doute un dossier qui va s'appeler Doctrine, enfin, ce genre de choses. Et euh, tout ça, ça va être organisé de, de point de vue technique. Et c'est dans cette infrastructure on va créer des classes qui sont ce qu qui s'apparentent aux adaptateurs dont on a parlé tout à l'heure, qui vont juste être des classes concrètes, mais qui implémentent les interfaces qu'on avait déclarées dans le domaine pour dire, ok, la partie qui gère l'enregistrement le, des produits, c'est moi qui m'en charge, j'implémente l'interface qui avait été déclarée dans le domaine, et je vais du coup avoir une méthode save, dans laquelle je vais recevoir un objet qui est issu du domaine, et c'est moi qui vais me charger de savoir comment je vais redécomposer cet, cet objet pour pouvoir l'enregistrer dans une DP ou l'enregistrer dans un fichier. Je prends un exemple concret de code. Euh, voici un, un exemple qui vient donc, du repo que, dont je vous donnerai le lien tout à l'heure. Euh, pour juste situer le contexte dans lequel j'ai développé ce, cette petite application, c'est la gestion d'un jeu de cartes. Donc, on va constituer ce qu'on appelle un deck dans ce métier-là, à partir de cartes qui sont issues d'un catalogue. Et ici, on va être sur le, la déclaration de comment on crée un deck la première fois. Et donc là, vous voyez à la ligne 3, je suis bien dans le namespace domain. Donc, je n'ai pas le droit de faire un use de quoi que ce soit qui vienne de l'infrastructure. Donc, tous les use que vous allez voir juste dessous, ils sont tous issus du domaine. Je peux aussi faire des use de euh, fonctions qui pourraient être du, du langage ou des choses comme ça. En tout cas, tous les use qui sont là, il n'y aura rien d'infrastructure et il n'y aura surtout rien d'extérieur. Donc, je jamais de use avec un symphony dedans ou de use avec un Doctrine dedans ou quoi que ce soit. Et vous voyez ensuite sur les lignes 15 et 16, dans mon constructeur, je dis que j'ai besoin de quelque chose qui va générer des identifiants. Et de quelque chose qui va me permettre de sauvegarder dans un repo-history mon deck. Mais je ne me préoccupe pas de son implémentation, et vous le voyez dans les lignes 5 et 6. Euh, en fait, dans l'architecture, vous voyez qu'il y a euh, le terme contract. Ça, ça sous-entend que c'est une euh, interface et qu'il n'y aura rien de concret dedans. En l'occurrence, là, voici l'interface en question sur un deck repository. Vous voyez, que je suis toujours dans le domaine. Vous voyez, le namespace est use. Et j'ai déclaré que je vais, je vais demander à avoir deux méthodes, une get qui va me permettre de récupérer un deck et une save qui va me permettre de sauvegarder un deck. Vous voyez que je n'emploie que des termes issus du, euh, du domaine. Et sans prendre au côté infrastructure, c'est là qu'on va faire les implémentes. Donc là, je vous ai montré à l'écran une implémentation dont je me sers dans mes tests, qui est une implémentation juste en mémoire d'un repository qui sert à stocker et à récupérer des decks. Et vous voyez qu'ici même, euh, je m'autorise et c'est ce qu'il faut faire, d'implémenter plusieurs interfaces en disant, je, je ne réalise qu'une classe concrète dans mon infrastructure qui répond à plusieurs besoins qui étaient exprimés par le métier. Donc là, en l'occurrence, je vais répondre aux besoins qui étaient Tech Repository, qui va me permettre de récupérer et sauvegarder des decks, et aussi Deck Finder, un truc qui va me permettre de rechercher des decks dans la base de données, les fichiers, en tout cas, ce que moi j'ai décidé d'implémenter au niveau technique. Et là, en l'occurrence, dans les tests, je vais me limiter à la mémoire. Donc là, vous allez retrouver ce que je vous disais tout à l'heure en termes de, de processus. C'est-à-dire que pour les tests, on va essayer de travailler au maximum en mémoire et jamais utiliser vraiment les fichiers, les DB, les appels API. Et donc pour ça, on va réaliser ce genre de classes qui sont à destination uniquement des tests. Vous voyez dans le namespace ici que je suis dans le namespace test. Et je que dans ce contexte-là. Ensuite, dans ma véritable application, dans une V1 par exemple, je peux commencer par dire je vais implémenter mon Deck Repository, mais cette fois juste en mode fichier, pour sauvegarder localement. Et je verrai plus tard, quand j'aurai un petit peu vu comment tourne l'application, quel est le bon système de DB à mettre en face, est-ce que j'utilise ou pas un ORM, etc. Toutes ces décisions-là, je vais vouloir les prendre plus tard. Donc, je vais commencer par faire très simple et réaliser un Deck Repository qui est en mode file, en mode fichier tout bête. Et donc là, vous voyez par contre que je suis dans le namespace infrastructure, donc le vrai, celui qui va être utilisé en production. Et quand je fais mes tests en local sur ma machine, et vous voyez, c'est une autre implémentation du même repository, des mêmes classes que tout à l'heure, que j'avais dans le test. mais cette fois-ci, de manière concrète, et que je vais utiliser dans mon application. Donc vous voyez déjà le côté interchangeable qu'apporte l'architecture hexagonale à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour les tests, j'utilise une implémentation, pour la réalité, j'utilise une autre. Et en plus, là, je vais utiliser un avantage de Symfony, son auto-wiring, c'est-à-dire que je ne vais même pas avoir besoin de déclarer quoi que ce soit dans mes services, il va savoir... Pour la version qui tourne en mode de production, etc., il suffit d'aller récupérer cette classe-là parce que c'est la seule à implémenter les interfaces que j'avais demandées dans mon domaine. Puisque, bien sûr, quand on est en mode de production, il ne voit pas la partie test, donc il ne se pose même pas la question d'aller regarder la classe qu'on avait tout à l'heure. Et la classe qu'on avait tout à l'heure en test, je vais l'injecter moi manuellement à la place de laisser faire l'injection automatique de Symphony. De la même manière, donc là on avait vu, vu jusqu'ici la partie euh, droite du schéma, c'est-à-dire la partie qui est en relation avec les DB, les fichiers, etc. On a la même chose dans l'infrastructure pour la partie gauche, donc celle qui donnait les ordres euh, à la partie métier. Et ici je vous ai pris deux exemples consécutifs d'implémentation de de, du même point d'entrée par un contrôleur, donc quelque chose qui vient du web, et ensuite par une ligne de commande que je vous montrerai juste après. Donc pour la partie qui vient du web, ben on, va, on est dans une question Symfony, on va utiliser Symfony pour euh, gérer cette partie-là. Et donc, je vais déclarer un contrôleur que je vais déclarer dans la partie infrastructure Symfony, puisque je suis dépendant de Symfony, car, car mon contrôleur va utiliser l'abstract contrôleur fourni par Symfony. Donc, j'ai une dépendance à Symfony, donc je vais le mettre dans le dossier Symfony, tout simplement. Et c'est à cet endroit-là aussi que je vais dire, euh, je suis dans l'infrastructure, donc j'ai le droit d'utiliser le domaine, donc je vais aller « use ». Une partie du domaine qui, elle, est chargée de faire tous les traitements qui sont liés à ce besoin-là. Donc là, en l'occurrence, je suis sur un contrôleur qui va me permettre de lister les decks qui sont actuellement enregistrés. Pour lister les decks, je ne vais pas euh, implémenter ça dans mon contrôleur, je vais confier ça au domaine, puisque ça fait partie des règles métiers de pouvoir lister de la bonne manière les decks qui sont présents. Donc je vais use quelque chose qui vient du domaine, c'est le fameux Domain deck Building List Deck, que vous avez à lin et ça, je vais le demander dans mon constructeur. Donc ça, je vais demander comment on l'éjecte. Et du coup, si, si cette chose-là euh, est accédée par d'autres euh, moyens, comme on l'a vu tout à l'heure avec le commande, ben, du coup, il suffira de use dans cette nouvelle classe, euh, ce deck et je pourrais faire les mêmes choses que je suis en train de faire là pour un, pour un contrôleur. Donc là, il y a vraiment une règle absolue à avoir, c'est que ce que va faire cette classe-là, elle va se concentrer sur une seule responsabilité, c'est de transformer la requête web qui vient d'arriver vers tous les arguments et qui sont nécessaires pour exécuter quelque chose qui est dans le domaine. Donc, mon, le rôle de cette classe-là, ça va être juste de faire ce passe-plat, cette transformation, pour pouvoir traduire, pour pouvoir appeler quelque chose du domaine de manière sécurisée. Donc, c'est là où on va s'assurer, par exemple, de, éventuellement, des ses utilisateurs, des choses comme ça. Et après, on va confier au domaine la suite de l'exécution. On ne va pas s'attacher à ce que la donnée elle est correcte. Ça, c'est plutôt le domaine qui va regarder si ça lui convient. En tout cas, on va s'assurer que le parti saisie, la partie transformation est bien faite. De la même manière, si les noms de variables doivent changer, l'ordre des paramètres doivent changer, c'est ce contrôleur-là qui va, va s'en charger. Et la même chose avec une ligne de commande. Donc là, vous voyez, je suis dans une commande Symfony. J'ai appelé exactement la même classe, qui va s'appeler domain building list Deck, puisque là, en fait, je vais faire une liste des decks, mais non plus en web, comme tout à l'heure, mais en ligne de commande. Et vous voyez que la seule chose que je vais changer, c'est l'implémentation de. Comment je rends ça à l'écran C'est la seule chose qui va changer entre les deux. Et vous voyez encore une fois le côté interchangeable qu'apporte l'architecture hexagonale. Vous allez dire tout ça, c'est bien gentil, mais s'il n'y a pas quelque chose qui oblige vraiment les développeurs à suivre les règles, ça va peut-être tenir un moment, mais peut-être pas très longtemps. Donc pour ça, on a des outils qui peuvent nous aider. Et DeadTrack en étant, DeadTrack, c'est quelque chose qui va se charger d'analyser les dépendances de chacune des classes. Donc c'est comme ça qu'on va aller vérifier les deux règles qui sont les règles d'or de l'architecture hexagonale que je vous ai listées ici. Un, le domaine n'a pas le droit d'utiliser ce qui est dans l'infrastructure. Et le deux, le domaine n'a pas le droit d'utiliser quoi que ce soit qui soit extérieur, comme Symphonie, dame etc. Donc on va implémenter ces deux règles-là dans l'outil qui est DepTrack. Il suffit d'ajouter ça dans sa CI. Et du coup, on ne pourra plus jamais faire d'erreurs. Alors je dis des erreurs volontaires peut-être, mais surtout des erreurs malencontreuses de... Voilà, c'est mon IDE qui a complété automatiquement l'endroit où il allait chercher telle ou telle classe. J'ai pas forcément fait attention sur ce moment. Mais du coup, d'avoir ce genre d'outils, ça va nous garantir que je ne peux pas envoyer euh, en production quelque chose que je regretterai ensuite. Et si je commence à casser euh, toute l'architecture, que j'avais mis en place jusqu'ici. Donc voilà, on a fait le tour. Vous avez là un exemple et toutes les règles qu'il faut suivre pour faire de l'exemple. Maintenant, on va essayer d'ouvrir un petit peu plus le champ à d'autres possibilités. Déjà, là, je vous ai présenté une application dans laquelle il n'y avait qu'un seul contexte, qui était cette création de deck. Dans la réalité, ça arrive très peu souvent. Il y a souvent des applications qui gèrent plusieurs contextes en même temps. Donc, dans ce cas-là, on va rajouter un niveau dans notre architecture. C'est direct, directement dans le dossier SRC qu'on va venir mettre un dossier par contexte différent. Et chacun de ces contextes-là retrouvera les deux dossiers dont on parlait tout à l'heure, domaine, infrastructure. Et ça, autant qu'il y a de contexte qui est géré par l'application. Et enfin, à la fin, on va avoir un dossier shared qui est au même niveau que les contextes, et qui, lui, en général, va ne contenir que de l'infrastructure, et qui va pouvoir faire le lien de tout ça pour dire qu'on est bien dans une seule application. Un exemple concret de ce qu'on met là-dedans, c'est le fameux kernel qu'on a déplacé tout à l'heure. On va aller le mettre dans le shared, parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce qu'il y ait plusieurs kernels dans chacun des différents contextes. Donc, on va aller le partager, finalement, dans, dans ce shared. Ce qui est important dans cette architecture-là et pourquoi c'est voulu, c'est que on sait très bien comment ça finit. Nos applications, en général, elles sont tout petites au départ. Et puis, au fur et à mesure, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et en avant qu'on ait pu le voir venir, ça devient des gros monolithes. On sait, en général, plus découper. Si on s'astreint à appliquer ce découpage-là, ça veut dire qu'on va s'autoriser ensuite, plus tard dans le temps, de dire, OK, à partir de cette énorme application, je vais vouloir la redécouper en plus petit. Et donc, je vais prendre tel et tel contexte et en faire, avec ces deux contextes-là, une application à part entière. Donc, je vais pouvoir piquer ces deux dossiers, les mettre dans un autre projet, dans le SRC de notre projet, et ça devra tourner de la même manière. Une autre petite remarque aussi, tout à fait en passant, qui peut être intéressante, on n'est pas obligé de faire de l'hexagonal dans chacun des différents contextes. En général, on va le faire pour avoir la même architecture dans toute notre application, mais il y a peut-être des contextes dans lesquels un CRUD irait très bien et ce n'est peut-être pas la peine de faire plus compliqué. Mais en général, on va quand même essayer d'avoir une même organisation pour toute l'application. La, la, en tout cas, chaque contexte, doit être vu potentiellement comme des petites applications, y compris, et attention à ça, pour la communication entre les contextes. Si jamais vous avez de la communication entre les contextes, ça peut être très tentant, parce qu'on a même une source de faire un use de, du contexte d'à côté. Ça, ça va être interdit, il faut vraiment vous astreigner à ça pour pouvoir justement, à plus long terme, découper dans plusieurs petites applications. Bah, toutes les communications entre contextes, il y a deux options. Ça, c'est une communication qui doit être synchrone, mais dans ce cas-là, on va faire vraiment un appel API au contexte d'à côté, comme si c'était une application extérieure pour que le jour où, si ça devient une application extérieure, on puisse en tirer la partie. Et de deux, si c'est pas synchrone, si on, peut juste, on doit juste donner une information qui pourrait être traitée plus tard, on va passer par des events. Alors attention, quand je dis events, c'est vraiment au sens message bus et pas le côté event dispatcher, puisque event dispatcher, ça va marcher très bien tant qu'on est dans un gros 8 Et le jour où ces contextes-là vont sortir, ben, bon, il faudra remplacer tout ça par un message bus. Autant le faire d'entrée de jeu puisque le message bus et je pense par exemple à l'utilisation de Symfony Messenger va marcher très bien, quand on a des gros bon monolithes, on ne fera pas de différence entre l'appel d'un service distant ou l'utilisation en local. Et on peut aussi, notre possibilité, rajouter quelques couches supplémentaires pour mieux organiser son code. Quand il va commencer à grossir, on va vouloir séparer un petit peu mieux les choses. Et là, vous allez voir tout de suite l'illustration de ce que je vous disais dans l'infrastructure, ce que j'aime bien faire même dans le trait de jeu c'est de commencer par rassembler l'infrastructure par composants, par dépendance, par grosse dépendance. Donc là, je vais créer un, en général un dossier Symfony. Quand j'utilise le, le REM de Doctrine, je vais créer un, docti, un dossier Doctrine euh, dans ce niveau-là. moi, l'idée, c'est de mettre toutes les dépendances à ce framework, à cette libre-là, dans ce dossier-là. Et pour ça, je vais me rajouter ici une petite contrainte qui dit, ben, si je veux utiliser euh, du Symfony euh, et du Doctrine en même temps dans la même classe, je vais à bien les séparer et les faire communiquer par des interfaces, comme je faisais tout à l'heure avec le domaine et l'infrastructure. Pour vraiment isoler les, les choses les unes des autres, et dire si demain je veux plus utiliser Doctrine, mais utiliser un autre, je serai juste en capacité de remplacer euh, les implémentations d'interface par le nouveau système ORM, ou même par pas d'ORM du tout, et ça me permettre directement de remplacer à partir du moment où je remplis les, les, les implémentes qui m'avaient été demandées, soit par directement le métier, soit par d'autres composants de l'infrastructure. Et dernière chose qu'on peut ajouter, c'est le, le dossier application, qui va permettre de, de faire un petit peu le ménage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait dit l'infrastructure, a le droit d'accéder à ce qu'elle veut dans le domaine. C'est peut-être un peu large et c'est peut-être se rajouter beaucoup de dépendances. Donc, à rajouter un dossier application, on va se dire, ok, je mets dans l'application uniquement ce qui doit en théorie être accédé par l'infrastructure. Donc, l'infrastructure, ça lui fera une couche d'entrée. On sait que normalement, l'infrastructure va appeler des choses dans le métier elle va commencer par appeler du application. Après application, va peut-être utiliser du domaine en plus, mais en tout cas, ça lui fait un point d'entrée qui va trier un petit peu mieux ce que j'ai droit d'accéder. Ça, ça se fait dans les grosses applications puisque ça permet de ensuite de modifier des choses dans le domaine sans se préoccuper d'aller voir si c'est utilisé dans l'infrastructure. Et si on est dans un legacy, comment on fait pour introduire de l'architecture hexagonale Tout ça, c'est bien sympa sur un projet tout neuf. Et quand on est dans un legacy, comment on l'introduit il ne faut pas voir ça comme c'est très compliqué, il ne faut pas se mettre non plus trop de pression. On va juste commencer par créer déjà les deux dossiers, domaine et infrastructure. Et au fur et à mesure qu'on ajoute des nouvelles fonctionnalités, on va les mettre dans ces dossiers-là. Et ensuite, sur les autres fonctionnalités, on va juste se laisser du temps. Et au fur et à mesure qu'on repasse sur ces anciennes euh, fonctionnalités, on va dire « Ok, je vais en profiter pour redétailler les règles métiers, puisqu'elles sont fraîches, je viens de retravailler dessus. » Et donc de pouvoir séparer tout ce qui est règles métiers dans le domaine et tout ce qui est décision technique et euh, architecture technique dans l'infrastructure. Et voilà, et je vais laisser faire le temps, je vais laisser faire le, ce qu'on appelle le Boy scoot Rule, c'est-à-dire que je vais essayer d'améliorer à chaque fois que j'interviens sur du code, je vais essayer de le rendre meilleur, de l'organiser mieux, et donc au fur et à mesure, je vais aller distribuer dans les dossiers tout ce qui était dans le vieux Legacy. Voilà, je vous remercie, je suis ouvert s'il y a des questions, j'entends peut peut-être en direct, et ensuite je serai dispo aussi un peu offline. Je vous ai mis là le lien vers les de l'exemple je vous laisse explorer ce, ce petit dossier-là. Et voilà. Est-ce qu'on a des questions qui sont accumulées oui. Tu veux bien. les lire, ai bon, ou... bon, ça, tu... ça peut se faire. Alors, euh, dans les questions de Gabriel, il y en a plusieurs, et je crois qu'il y en a une ou deux qui ont été répondues déjà. Euh, bah, déjà la première. Donc, Fred, tu parles de test. D'ordinaire, on a l'habitude de dire que viser 100% de couverture est illusoire voire inutile. Mais dans le cadre d'une archi EXA, est-ce qu'on peut ou doit viser le 100% sur le domaine oui. Euh, en fait, on va dire effectivement le 100% est illusoire sur l'ensemble de l'application. C'est-à-dire que sur tout un domaine plus infrastructure, c'est très difficile d'arriver à 100%. Et même si c'est un objectif qu'on va se garder, bah, effectivement, on sait qu'on ne va potentiellement pas l'atteindre Parce qu'il y a peut-être des choses dans l'infrastructure qu'on ne va pas tester, parce que sinon, mm -hmm. ce serait retester Doctrine, par exemple, okay. ou on va tester Symfony. Et par contre, dans la partie domaine, là, vraiment, ça doit être une règle d'or. Et comme on peut en introduire les tests, comme tout à l'heure, j'ai montré le contrôleur et la commande qui faisaient des appels à des à des classes du métier, je peux aussi faire un test qui appelle directement la classe du métier, et qui d'un coup, en un seul, teste énormément de code dans la partie code base. Donc du coup, on atteint plus facilement mm -hmm. à 100% grâce à ça. Ok, super. Tech. Euh, une question de Julien. En déplaçant le kernel, tu rends les upgrades un peu plus complexes du coup. Est-ce qu'il faut à nouveau déplacer le kernel à chaque mise à jour oui, en général, de euh, toute façon, le, le kernel, c'est quelque chose qui est fourni par Symfony, mais qui dépose quand même dans votre code source. Ouais. Donc, si on vous le donne à vous et que vous puissiez le modifier derrière, c'est bien que vous pouvez en avoir la maîtrise totale. Ouais. Donc, une fois qu'il est déplacé une fois, en général, on n'a plus besoin d'y toucher. D'ailleurs, si vous avez fait plusieurs montées de version de Symfony, la plupart du temps, vous n'avez rien du tout à toucher dans ce mmh. kernel.php. Et après, oui, il faut peut-être quand on monte de version pour regarder si le kernel a apporté les des les modifications. Les... Ouais. Mais vous verrez, c'est une épaisse petite. Notes. Ouais, dans euh, les notes, ouais. Mais même la classe est toute petite, donc c'est assez facile de voir s'il y a des choses à, à modifier. Ok, super. Je ah, n'ai pas de réponse en direct. Euh, tac, tac. Nouvelle question de, de Gabriel. Euh, J'ai vu un slash SRC slash domain slash entity. Du coup, tu n'as pas de DDD dans ton domaine Alors, euh, le DDD, c'est toujours pareil. Le DDD, on en fait, on ne le dit pas. <rire> c'est la première règle du DDD. Euh. <rire> Oui, il y a des entités dans mon domaine, et oui, ce sont des entités au sens d'aider du terme. C'est-à-dire que ce ne sont pas des entités qui sont des reflets de quelque chose qui existe dans la base, mais ce sont vraiment des classes qui portent de l'intelligence. Donc, on ne va pas avoir, par exemple, des getters et des setters pour toutes les propriétés, mais plutôt des butateurs, des choses comme ça, qui vont illustrer vraiment comment est le métier. Donc, dans le domaine entity, en général, on va avoir des, des entités qui correspondent aux métiers qu'on va réaliser, et pas du tout à des choses techniques. Ok. Euh, prochaine question de Vincent. Si le domaine est totalement indépendant des librairies ou framework, faut-il alors créer une couche d'abstraction pour chaque dépendance Est-ce que ça ne complexifie pas davantage le projet Alors oui, c'est-à-dire que dans le domaine, enfin dans l'infrastructure, on va créer des dossiers par dépendance. Et effectivement, on va avoir l'écriture d'adaptateurs à mmh. faire pour qu'à chaque fois, ben, peut-être on n'a pas appelé les choses de la même manière. On parlait tout à l'heure du Finder qui permet de rechercher des decks dans l'application. Vous verrez que j'ai donné des noms de méthodes. Ils n'ont peut-être pas forcément habituellement celles qui sont données quand on fait du doctrine. Donc oui, effectivement, il faut faire un convertisseur pour chacun okay. des choses. Mais cet investissement qu'on fait en écrivant ces classes-là doit nous éviter d'avoir des prises de tête plus tard. Oui. Parce que du coup, si le jour où le composant change, ça n'a aucun effet sur la partie code métier. Ça a oui. juste un effet on sur va la partie juste adaptateur. Un nouvel adaptateur. On refait ouais. l'adaptateur et on a fini. Donc c'est hyper simple pour ouais. faire évoluer les choses. Ok, on donc va... pour la suite, on va prendre par écrit. Ouais, on va finir les réponses aux questions par écrit. Donc, on laisse la room Livestore storm verte On va vous envoyer l'info sur la prochaine conf. Vous avez à Tours Alex Rock qui va vous faire un petit défi, un Hello world dans un max de langage. Et nous, on se retrouve à Toulouse d'ici 5-10 minutes maxi, avec Julien Soleil à vous pour parler éthique, data et performance. Merci à tous. Merci.